Bonjour Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept qui est des chroniques et nous sommes en compagnie de Abraham Bonjour, comment ça va Et nous allons faire une critique sur un semi-film d'horreur Le lundi 15 octobre avec le collège, nous sommes allés au festival court Métrange de Rennes qui nous proposait de voir 7 films et nous avons décidé de faire une chronique sur un de ces films Ce film s'appelle Les Popcorn et a été réalisé par Milad Farajouali en 2017 il 12 minutes 20. Alors, ce film parle d'un mec qui se fait réveiller en pleine nuit par un paquet de pop-corn qui lui envoie des SMS. Mais quoi qu'il fasse et il y a, la boîte de pop-corn est fait des points énervants. Il va donc sortir de sa maison et aller dans sa voiture, mais en fait, il y aura le paquet de pop-corn, il va le prendre en vidéo, et il y aura un camion qui va foncer, et il va... Mmh. Mmh. Mmh. Moi, c'est celui de plus me plaît, parce qu'il n'y a pas de dialogue et que l'on arrive quand même à comprendre. Il y a aussi à la fin où il y a... Moi, adoré le fait qu'ils aient réussi à nous faire un peur avec un paquet de pop-corn et que l'homme fait un parcours assez vaste. Je vais vous montrer un petit aperçu du parcours. Alors, il commence dans sa chambre, son téléphone sonne, il reçoit une photo du popcorn sur le micro-ondes, il va en bas, il ne voit rien, il remonte, il appelle la police, il retombe dans sa chambre, il marche sur des pop il entend des bruits de mâchement, il reçoit une photo, il a peur, il retourne en bas, il va dans sa voiture, il est sur la route, il s'arrête, il a reçu une photo de lui de l'arrière de la voiture, il voit le paquet de pop et boum Pour continuer, nous allons dire ce que nous n'avons pas aimé. Moi, c'est les moments inutiles. Par exemple, à un moment, il appelle la police, sauf que la police ne vient pas, déjà, et ça n'a servi absolument à rien. Moi, je n'ai pas aimé l'acteur principal car il n'était pas très charismatique. <coughs> voilà, et un d'autre. Et oui, dans un court-métrage, il peut aussi il peut y avoir des faux raccords. Par exemple, regardez cet extrait. Vous avez vu Non. Attendez, je vais vous dire. Nous pouvons voir qu'il y a des smileys. Là, là et là. Mais si on regarde après... Ils ont disparu Là aussi, il y en a quand il sort de la chambre, on peut voir qu'il y a un boîtier à côté du téléphone. Et là, il est où le boîtier Bravo, très bien, encore En bilan, on pouvait dire que l'idée du film était bien et que la réalisation était assez bien. Malgré ces quelques petits bémols. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu sur ce... Bye, Bye.